Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur YouTube et aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis là. On est actuellement le mercredi 18 mars et comme vous le savez, on est tous en confinement. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir sur YouTube maintenant. Il faut savoir que moi, YouTube, ça a très longtemps été ma priorité. Cependant, euh, ça l'a plus du tout été euh, à partir de ma rentrée au lycée. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et du coup, je m'étais... Tout, euh, toutes mes priorités en fait étaient tournées vers le lycée, et YouTube n'est plus une priorité pour moi. J'adore faire des vidéos, j'adore faire ça, simplement c'est plus une priorité. Mais comme en ce moment j'ai vraiment du temps, euh, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Je vous promets pas de refaire des vidéos une fois toute cette situation terminée, mais en tout cas pour le moment c'est ce que je vais faire parce que je sais plus trop quoi faire de mon temps. <rire> je me dis aussi que ça peut apporter du positif pour vous et pour moi, ça peut changer les idées, faire du bien à tout le monde, et ça peut être qu'une bonne chose. Donc, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est un ask pour voir un petit peu où tout le monde en est, etc. <rire> sur YouTube. Ça fait très longtemps que je regarde même plus les commentaires de mes vidéos, pour être honnête. Du coup, je me suis dit que pour recommencer tout ça, ce serait cool de faire un petit ask. Donc, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je vais aussi réactiver mon compte Instagram parce que ça aussi, je l'avais désactivé. Honnêtement, j'avais plus envie de mettre toute ma vie sur internet. Enfin, non pas que je mettais toute ma vie, mais j'avais plus envie d'avoir à faire des vidéos. Déjà, c'était une énorme pression. Et. Euh... Et j'avais envie d'être la plus simple possible et ça, ça faisait beaucoup de choses pour moi et j'avais plus du tout envie de ça. Et maintenant je le fais parce que ça peut apporter que du positif, donc c'est ce que je fais en ce moment. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous promets pas que ça va durer une éternité. Sur ce, restez chez vous, appelez vos grands-parents, tout ça, parce qu'il y a rien de pire que la solitude. Lavez-vous bien les mains. Et surtout sortez le moins possible, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment. Donc voilà, euh, laissez-moi toutes vos questions et aussi vos idées de vidéos dans les commentaires parce que du coup j'ai fait ça sur un coup de tête et j'ai aucune idée de vidéo à faire. Euh, donc dites-moi ce que vous aimeriez voir, tout ça. Et euh, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt